bonjour à tous bienvenue dans mon atelier il y a quelques mois peut-être un ou deux ans je vous avais présenté un accessoire que j'avais réalisé en partie à la défonceuse et ben aujourd'hui c'est le test ultime oh. Qui se passe entre le tonnage de la première vidéo et l'utilisation de cet accessoire là, je suis un peu lent, je sais. Je vais donc vous présenter la version do it yourself, la version commerciale de chez Bridge et Titool et la version aussi commercial de chez Microjig, alors euh, c'est ultra simple d'emploi, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert, voilà à quoi ça sert, ça va permettre de réaliser des assemblages d'une précision extrême, alors pas de jeu dans les assemblages, c'est quand même sympa, c'est en partie fait pour réaliser des enfourchements, voilà, et là il n'y a pas à pète de jeu, je peux vous le garantir, c'est si c'est même très bien ajusté, on n'a même pas besoin de colle pour pouvoir les euh, les verrouiller. écoutez voici ce que vous pouvez faire avec ce genre d'accessoire-là, aussi bien en do it yourself qu'en version euh, comme ça qu'on achète dans le commerce. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire que ça avec. Vous allez voir dans la vidéo ce qu'on peut faire. Bien évidemment, il va falloir une certaine méthodologie pour pouvoir arriver à ce genre de résultat-là, mais vous inquiétez pas, c'est ultra simple. Vous pouvez utiliser ce genre d'accessoire sur tout ce qui coupe et qui est électrique, alors petite précision, scie sauteuse on oublie, Si euh, scie circulaire euh, sur rail, on oublie, en revanche scie sous table, scie à onglet, scie à ruban, ça marche, petite particularité, ceci est réservé aux scie circulaire sous table et aux scie à ruban, scie à ruban je n'ai pas encore testé, mais le principe reste exactement le même que la scie sous table, jusque là tout va bien, celle ci, vous pouvez l'utiliser avec tout ce qui coupe électriquement. C'est euh, prévu pour, il suffit d'être méthodique. Rien de très compliqué, encore une fois. Pour ces deux modèles là, vous pouvez les utiliser directement sur la scie sous-table ou la cire format. Euh, le chariot, le traîneau n'est pas obligatoire, mais ça peut être un gros plus. Alors, Autre particularité pour celui-ci, uniquement sur le guide parallèle de lame. Il ne fonctionnera pas sur un chariot, ou du moins je pas encore trouvé la technique. Bon, Si vous arrivez à adapter un guide parallèle sur votre traîneau de coupe, euh, ben bah là ça fonctionnera, mais euh, concrètement je n'ai pas encore trouvé comment. Alors peut-être que ça existe, je n'ai pas bien fouiné. mais si vous y arrivez, je suis quand même assez preneur de l'info et n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous êtes capable de réaliser ceci Je pense que oui, il n'y a pas de souci. Ou est-ce que vous ne voulez pas vous casser la tête et acheter ce genre d'appareil Pareil, vous faites ce que vous voulez, l'important c'est d'arriver à ce résultat là. Alors bien évidemment il n'y a pas que ça ça ne fait pas que ça vous pouvez faire des inserts de filets dans le bois avec une toute petite rainure ça marche euh, je pense que c'est plus euh, notre réflexion qui va manquer pour l'utilisation de ce genre d'outil à vous de trouver la bonne utilisation euh, c'est tout ce que je peux vous dire alors je vais commencer tout de suite par le match fit d'ado de MicroG. point particulier de celui-ci il y a au... en dessous la partie euh, du plastique un aimant alors si vous avez une table de travail euh, sur votre scie euh, à format ou sur votre scie euh, à ruban, ça va matcher parfaitement, l'aimant va faire son travail. En revanche, pour des tables où c'est de l'alliage d'aluminium, euh, ça ne marche pas bien. Donc si vous avez une table en aluminium, bah, le serre-joint sera forcément obligatoire pour venir le fixer sur votre guide parallèle. Avant toute manipulation sur la scie, bien sûr, on dérange le câble électrique, sinon on peut avoir de graves ennuis au niveau de ses petits doigts. Donc l'appareil est tenu comme ceci sur le guide parallèle à l'aide du serre-joint. Bon, pour régler ce petit euh, gabarit, pour réaliser nos petites rainures et compagnie, il va falloir vous, euh, vous caler parfaitement sur la lame. Alors c'est simple, hein, il y a trois numéros, 1, 2, 3, chaque numéro correspond à une fonction. Alors, dans un premier temps, à l'aide du numéro 1, je vais devoir aligner le bord de ma lame, le bord des dents, sur le bord de la partie numéro 1. On vient affleurer tout doucement la dent sur la partie numéro 1, comme je vous le disais. Voilà, vous verrouillez votre guide. Ensuite, vous allez devoir installer votre guide perpendiculaire. Et après ça roule tout seul vous allez comprendre le principe dans un deuxième temps maintenant vous allez devoir venir aligner votre morceau de bois par rapport à l'épaisseur de la lame et venir plaquer le chiffre numéro 2 sur le bout de bois voilà et là l'espacement entre le 1 et le 2 représente l'épaisseur de votre lame, c'est-à-dire 2,3 mm ou 4 mm, je ne sais pas combien ça fait. Euh, ça, c'est à régler, bien sûr, à chaque opération, suivant le type de lame que vous avez. Maintenant, avec l'aide d'une équerre, vous allez devoir aligner, alors là, vous pouvez dérégler votre guide, c'est pas un problème, une pièce de bois qui va venir ici, une fois que votre équerre est alignée par rapport à cette partie-là et cette partie-là, vous venez plaquer la pièce numéro 3 avec l'épaisseur de votre bois, ici. Donc, ça veut dire que je vais réussir à faire une entaille exactement de la même largeur que cette pièce de bois. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite comment ça se passe c'est un petit peu compliqué au début pour comprendre le, le système mais une fois qu'on a compris la logique, ça va tout seul même moi là à l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à vous l'expliquer une fois que vous avez fait tous vos réglages il vous reste à régler la distance à laquelle vous voulez entailler si c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire, je vais réaliser plusieurs passes pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne donc je vais me mettre au plus près du bout du morceau de bois alors surtout n'oubliez pas de faire une coupe parfaitement d'équerre sur vos morceaux de bois pour pouvoir avoir un résultat parfait, ensuite il faut régler absolument la lame suivant ce que vous voulez réaliser comme type d'entaille, si c'est un mi-bois il va falloir la régler parfaitement au centre au milieu de votre pièce de bois, jusqu'à là on est bien d'accord, maintenant on passe à l'étape suivante on va réaliser une première rainure et on va voir ce que ça donne si ça rentre parfaitement dans l'entaille bon ma rainure sur la première pièce de bois réalisée maintenant on passe au test de savoir si ça rentre dedans ou pas voilà là on peut le faire sans ce genre de truc-là. Euh, là, on se complique un petit peu la vie pour le régler, mais une fois que c'est réglé, c'est que du bonheur. On peut faire des assemblages avec une parfaite répétabilité. C'est le gros plus de ce genre d'accessoire. On va passer à la deuxième partie, et on va voir si ça rentre comme papa normalement. Normalement, oui. Petite référence pour Yann. Tu vas me... bon ça y est, mes deux entailles sont réalisées, mes mi bois sont finis, enfin sont finis, euh, là c'est juste des pièces d'essai, on est bien d'accord, hein. regardez, je ne triche pas, écoutez moi ce bruit je viens de l'entendre, <rire> j'adore, voilà, pas un pet de jeu, il reste à vérifier éventuellement l'éclairage. je pense qu'il est bon, on va le vérifier tout de suite d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez très bien ou pas, il euh, y, y a un poil de mammouth en haut ici, mais bon ça se rattrape facilement euh, en serrage, vous avez vu le principe pour le gripper match fit d'ado stop, ça reste simple, une fois qu'on a compris la logique de comment le régler, ça roule tout seul, vous pouvez faire toutes les rainures tout ce que vous voulez avec sauf que l'inconvénient c'est que c'est réservé à la scie sous table et à la scie à ruban bon voici euh, la deuxième partie de la vidéo alors avec les kerf makers un fabriqué maison et un fabriqué par une grande société américaine le principe reste exactement le même donc pour faire la démo je vais prendre celui ci je peux celui ici aussi c'est pas un problème mais le, le principe est exactement le même ce coup-ci je vais le faire sur la scie radiale, c'est pour vous montrer que c'est possible de réaliser ce genre de, de, de rayures ou de feuillures ou de ce que vous voulez euh, avec autre chose qu'une scie sur table avant d'utiliser notre petit carte maker on va devoir le calibrer alors le calibrer ça veut dire qu'on va devoir réaliser une coupe sur un morceau de bois de façon à avoir l'épaisseur exacte de notre lame de scie circulaire on va commencer par ça vous prenez n'importe quel bout de bois, du moment que la lame ne change pas, vous pourrez utiliser euh, le maker une fois qu'il est réglé, il est réglé, il n'y a plus de problème. Vous n'allez pas couper votre morceau bois sur toute la largeur, mais vous vous arrêtez de façon à pouvoir couper juste la partie là où la casse. Une fois que vous avez coupé votre petit morceau de bois à la scie euh, radiale, vous venez le poser dans l'espèce de feuillure que vous avez réalisé. Vous prenez votre appareil et vous le posez comme ceci. Vous serrez votre molette. Alors ce que je dis, c'est valable aussi pour le maker version euh, do it yourself. Donc là, je sais que j'ai exactement l'épaisseur de ma lame entre la partie ici et la partie ici. Voilà, vous serrez bien ensuite une fois que c'est fait vous prenez l'épaisseur de votre morceau de bois vous desserrez à votre molette je vais faire de ce côté là pour que vous puissiez mieux, mieux voir alors par contre moi je suis pas à ma main c'est pas grave, voilà et vous venez serrer la deuxième molette là vous avez l'épaisseur de votre planche vous prenez votre carte maker vous le positionnez de la sorte en butée contre une butée, forcément, que vous aurez installé au préalable. Vous mettez votre pièce de bois contre le kerfmaker. Alors bien sûr, ça, suivant l'entaille que vous voulez réaliser, vous réglez votre butée. Euh, là, c'est juste pour la démo. Hein. Vous l'enlevez et vous venez réaliser votre première entaille. Une fois que votre première entaille est réalisée, votre kerfmaker, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était comme ça, vous le prenez et vous venez mettre l'espèce... De feuillure là comme ça. On applique sur votre morceau de bois et on va pouvoir passer à la deuxième entaille. Vous l'enlevez. Donc théoriquement si je ne suis pas trompé dans le réglage de mon café maker, le morceau de bois que j'ai dans la main va rentrer parfaitement dans sa rainure. Ça force légèrement un petit peu. Mais vaut mieux, voilà. Alors, le morceau de bois est parfaitement dans sa rainure. Je peux le secouer dans tous les sens. Il se sauve pas. Il se sauve pas. <rire> Preuve que si. Bon. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Une fois que votre petit appareil là, ou celui-ci, ou encore le modèle de chez Microjig, quand ces trois petits appareils là sont bien réglés qui sont bien calibrés par rapport à votre lame, vous pouvez faire des merveilles je vous laisse imaginer tout ce que ces petits trucs sont capables de faire alors bien sûr c'est la main de l'homme qui fait le travail c'est pas l'appareil, lui il est juste là pour vous aider, vous faciliter le travail on est bien d'accord, vous pouvez, vous passer de ça, vous passez de ça ou encore du petit truc jaune en tout état de cause ça marche, je vous l'ai montré sur la scie radiale ça marche sur la scie ruban, ça marche aussi sur la défonceuse sur la scie sous table, sous tout un tas de trucs électriques. Et je vous le répète encore une fois, c'est juste votre imagination qui va vous poser problème. Voilà. Bon, vous avez vu, au final, c'est ultra simple de réaliser des assemblages de ce type-là. Sans trop se casser la tête. Alors, bien sûr, euh, tout ce que je vous présente là, c'est facilement réalisable chez vous. Euh, si vous avez une imprimante 3D, ça, c'est les doigts dans le nez. Ça, pareil, et ça, si vous voulez le faire en bois, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Vous avez juste à regarder la vidéo j'ai réalisé, enfin les trois vidéos que j'ai réalisé sur la réalisation de cet objet-là. Alors, oui, trois vidéos, je sais, c'est un peu long. Ce n'est qu'une façon de faire, il y en a bien évidemment d'autres. Vous pouvez faire tout un tas de trucs. Ça ne coûte pas si cher que ça. Si vous le faites à la main chez vous, ben forcément, ça vous coûtera que dalle. Le mieux, c'est de le faire soi-même. C'est fiable, c'est résistant. Il ne peut pas y avoir de jeu possible, à moins que vous trompiez dans le réglage de votre truc. Personnellement, je valide. Ce n'est pas un parti pris pour telle ou telle marque, c'est mon ressenti. Mon but, ce n'est pas ça. Mon but, c'est juste de vous montrer ce qu'on est capable de faire avec 3-4 morceaux de bois, 3-4 euh, gabarits. Et à vrai, à vous de mettre ça en place chez vous, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Je conseille fortement soit d'acheter un truc comme ça, soit de le réaliser mieux. plus, le réaliser, c'est vachement plus cool. Sur ce, je vous laisse aller à la messe, si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo, et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, c'était Franck de Créminium, et surtout n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne. Petit aparté, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la dernière vidéo sur le site Osaka Tools. Ça a très bien marché, je suis assez content, il n'y a pas de retour, pas trop de retour négatif, hormis les 12, 12 ou 15 pouces rouges, et c'est pas fini, il va y en avoir d'autres. Donc, n'hésitez pas à euh, aller visiter sa boutique Osaka 12. J'en mets une petite couche, on sait jamais. Voilà, allez, bisous!